Tu préfères. Tu préfères. Tu préfères. Tu préfères. Olave. Robert. Sans matelas. J'ai pas de matelas Mousse. Matelas gonflé. Les deux. Mais, les deux en même temps. L'un sur l'autre, bien sûr. <rire> Bona. Sardine. Chardine. À l'huile. Feu de bois. Feu de bois. Pour l'odeur. Pour... <rire> bah, feu de bois, on est scouts. Euh, cana, même si c'est grave lourd à porter. Canadienne. Canadienne. Iglo. <rire> à poil. Pyjama. À pyjama. Peu de tenue. À poil. <rire> à poil. Couteau suisse. Oh, camembert, oh, camembert brisé. <rire> ah, moi j'aurais mais. <rire> camembert. <rire> Camembert. Camembert. Euh Chamallow. Ch euh, non, Camembert. Ah, Camembert. Chamallow. Mais non, Camembert Caca <rire> euh, Nature, il y a un petit plaisir. Caca oh bah, Nature. Caca Nature. Caca Nature. Sous, fait, les, euh, étoiles, sous les étoiles, sous les étoiles, c'est magique. Ah oui, c'est magique. Nature. Euh, nature si panoramique. Caca <rire> nature. nature. Avec une belle vue, genre un coucher de soleil <rire> ou un truc comme ça. <rire> Scoot Connection. Scoot, scoot connection. Un service de bois, si j'ai le choix. Vaisselle direct. Vaisselle. Pas sûr. Aïe, je suis du sud. Merci. La toile scoot. scout. Je sais pas ce que c'est. Ah <rire> oh bah les scouts en carton <rire>